Alors le soin Hydragloss, c'est quoi C'est un traitement spécifique qui nous vient du Brésil, qui va travailler en profondeur toutes les problématiques des lèvres. Alors c'est pour qui ce soin ben, Pour toutes les personnes qui entrent dans votre institut, bien évidemment, mais plus spécifiquement pour les personnes qui ont les lèvres très sèches, qui ont les lèvres gercées, pour les personnes qui souhaitent ne pas passer forcément par les injections et qui veulent tout de même densifier le matelas cutané des lèvres, qui veulent repulper, donner du volume aux lèvres, pour les lèvres fines, les lèvres qui ont des, un contour marqué à cause de la cigarette, pour les lèvres avec des taches pigmentaires, pour les lèvres qui ont un besoin de travailler les rides et ridules, vraiment ce soin est pour tout le monde. Vous aurez le choix pendant ce soin de travailler le micro des des lèvres ou la brasio. Ce soin donc est pour tous les instituts. C'est un soin hyper tendance actuel qui nous vient du Brésil et qui n'est encore nulle part. Donc soyez les premiers à le proposer. Alors ce soin est vraiment un inconditionnel et un essentiel de tous les instituts. Il ne demande pas de certification particulière puisqu'il est totalement légalisé puisque vous restez dans les couches de l'épiderme. Mais ce soin demande quand même bien évidemment d'être esthéticienne puisqu'il faut des connaissances sur les différentes couches cutanées. Comment proposer ce soin Ce soin n'est pas un soin « one shot » à part peut-être pour une occasion. C'est-à-dire que si vous le proposez en une seule séance, la cliente va avoir tous les bénéfices du soin, les lèvres vont être plus confortables, elles vont être plus lisses, elles vont également être plus repulpées, elles vont avoir un peu plus de volume immédiatement après le soin, mais le résultat sera un petit peu trop éphémère. Ce soin à proposer en cure de minimum 4 séances, avec un intervalle minimum de 10 jours, vous pouvez proposer en 6, voire en 10 séances, en fonction évidemment de la cliente et du résultat souhaité. C'est un soin découverte, un soin appel. Ce soin est actuel, il est nouveau, il va être exploité énormément en 2023, donc soyez le premier à le proposer. Ce soin est en plus non pas un soin one-shot, mais un soin qui demande une certaine routine de la part de votre cliente. Ces nouvelles clientes, donc, du coup, vont pouvoir créer un climat de confiance, vont pouvoir en entrer et être habituées à votre institut, et donc vont, pourquoi pas, si le feeling est très bon, vont vouloir peut-être essayer d'autres soins dans votre institut. Vous allez donc pouvoir créer une nouvelle liste de clients. C'est un soin qui est parfaitement combinable avec d'autres soins, puisque c'est un soin express. Je vous donne un exemple, j'ai créé le soin Revel Beauty, un soin découverte 3 en main qui associe l'hydragloss avec le réhaussement de cils et le nanoblading partiel des sourcils. À petit budget pour 149 euros, elles ont 3 prestations en une en 80 minutes. Le fait de combiner les soins peut vraiment satisfaire et ravir vos clientes. Elles ne trouvent pas forcément ces soins personnalisés ailleurs et puis tous ces soins découverts peuvent être approfondis. Le réhaussement peut passer au soin de réhaussement avec kératine. Le nano partiel peut tout à fait passer en soins de restructuration sourcil complète. Et l'hydraglose peut passer tout simplement à un nanolipse ou pourquoi pas une dermopigmentation des lèvres.